Et comment trouver un logement à londres il y a quatre façons je vais dire de trouver un logement à londres il y a via les agences ok euh, tu as des agen agences un peu partout donc il suffit que tu rentres dans une agence en général c'est parce que tu as du boulot euh, tu dois gagner quand même un certain salaire pour euh, trois fois le salaire pour euh, avoir un logement, donc euh, agence c'est bien si tu as là, les moyens, tu bosses et tout. Sinon, tu as quoi t'allier Site internet. Donc, euh, site internet, moi je te conseille euh, Spare Room, je te conseille euh, Gumtree, mais avec euh, vraiment des, une grosse réserve. Il y a beaucoup d'arnaques, faites gaffe. Il euh, y a Open Rent qui est bien. Où il y a quelques surprises d'ailleurs, mais c'est bien parce que tu as un descriptif euh, comme il faut de ce que le proprio veut, donc euh, genre famille, pas famille, fumeur, pas fumeur, étudiant ou pas. C'est énorme, c'est bien. Il est bien ce site. Lui et euh, Spare Room, ce sont deux sites que j'utilise. Spare Room aussi, c'est bien parce que tu as plusieurs rubriques tu as des rubriques où euh, les gens cherchent et des rubriques où les gens offrent et t'as même parfois la possibilité de partager en fait euh, un appart donc euh, donc c'est top ils sont tous les tous ces deux, les deux sites là ils sont vraiment bien mais attention une petite réserve sur euh, spare room et country euh, open rent ce qui est bien c'est que ça te met direct en relation avec le proprio le site euh, peut même servir de peuvent même prendre la caution donc euh, donc c'est bien sympa donc euh, ça, ce sont les sites internet. Avant, j'avais dit les agences. Facebook, voilà. Il faut le dire, les groupes Facebook. Il y a énormément de groupes Facebook à Londres. J'essaierai de... Non, en fait, je vais même pas le me mettre parce qu'on peut même pas mettre de lien au final parce que ça dépend le quartier que tu veux. Mais par contre, il y a un groupe Facebook euh, qui s'appelle euh, Cercle Français et qui, euh, oui. Euh, Là tu peux partager pas mal de choses et si euh, ta recherche il y a des offres, euh, franchement s'il y a des questions et tout ça peut être bien sympa. Donc euh, voilà. Et le dernier que peu de personnes pensent, c'est dans la rue, sur les magasins, il y a des euh, proprios, des, des personnes, des futurs colloques, des, qui mettent des annonces comme ça sur les vitres des magasins et du coup ben il peut arriver que voilà tu tombes sur un bon plan parce que euh, c'est en général tu vois c'est dans le quartier quoi donc si par exemple euh, je sais pas moi tu es euh, au centre de Londres à Kensington dans le quartier français et que euh, tu tombes sur un magasin où il y a des annonces et ben du coup euh, voilà tu tu peux trouver tu peux trouver ça peut être bien sympa et en plus de ça il euh, n'y a pas que des annonces pour le, pour le logement il y a aussi des annonces pour euh, pour le boulot donc euh, ça peut être un bon plan ça donc voilà pour récapituler pour trouver un logement à londres je mettrai euh, donc euh, les agences les sites internet facebook et les vitrines de certains magasins dans les quartiers donc si tu penses à autre chose que tu peux euh, tu peux le rajouter dans les commentaires ce serait cool comme ça ça aidera nos, nos compatriotes à trouver un logement sur london tant qu'ils pense <rire> par un compatriote je suis en pleine recherche de logement. Je cherche un studio, je, je, je, non mais en plus c'est vrai, euh, je cherche un studio euh, qui euh, voilà, dans le nord de Londres, euh, Edward, Colindale, euh, Mill Hill, tout ça, je, je cherche un logement, donc euh, si tu es à Londres et que euh, tu connais quelqu'un qui a un studio, qui a un bon prix, ben, Surtout laisse moi un commentaire ci-dessous, ça, ça sera toujours bon. Voilà voilà, parce que faut dire, hein, c'est pas comme en France, on a pas... on, a, on Ça coûte cher quoi, vachement à Londres, ça coûte vachement cher. Tu peux t'en tirer avec, euh, euh, Non c'est la folie à Londres. Tu t'en tires pour un studio, tu dois payer à peu près 1000 balles quoi. Donc euh, c'est chaud ouais c'est moi j'aimerais quelque chose entre 700 et 1000 mais pas euh, 1000 balles quoi donc euh, yeah, il y faut, mais il faut juste trouver faut trouver il faut trouver, faut trouver. voilà c'était juste un petit euh, une petite vidéo surtout pour aider mais je me suis dit hey, pourquoi pas en tant qu'à y être moi aussi je trouve c'est d'ailleurs pour ça que j'ai aussi je cherche c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette vidéo à la base c'est pour pour c'est en cherchant des, des... Mon, mon futur logement que je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo qui peut aider euh, tout le monde donc voilà je mettrai les liens dans la description allez à plus